Précédemment dans une maison africaine mmh, il est temps d'affronter notre destin mais tu parles comme si toi même tu as fait ça fait maintenant quelques heures qu'on discute et je pense qu'il est temps de clôturer ton ma va dans ma chambre mi-jour en ce qui te concerne tu vas prendre une feuille blanche tu vas écrire je dis bien écrire 5000 fois je ne sortirai plus de la maison sans la de des de toute manière Demain, à la première heure, on se retrouve au salon. Comment c'est pourquoi Ah, pour ah ouf Tiche le camp Bande de chauves-souris. Wesh mmh. mmh. Wonderful levez vous Vous dormez quoi qu'on doit se retrouver au salon. Hein C'est le sommet de quoi, non je dis, ne me même pas, vous deux là, vous êtes sur mon collimateur, vous comprenez. Si dans les minutes qui suivent, vous n'êtes pas au salon, hum. on ne va même pas vous dire. Je dis bien, on ne va pas vous dire. Même l'état de votre chambre. Parcherie. Moi, je ne sais même pas quoi faire de vous, non. Seigneur. Hum. <rire> C'est quoi ça? Je me nerve trop. Je suis fatiguée, je suis sommeillée. T'es qu'une mise, lesquelles... C'est l'exagé. Si ah. Je me vois les vœux dormir. c'est quoi ça, c'est ce que tu De toute manière, c'est pas toi, ça. Toi, ah. Ah. tu dors toujours. Ça se voit pas au bien. Hein? C'est comme si tu connais pas ta vie. Faut dire que Jean, je suis fatigué, je suis malade, mais je sait pas. Mmh. Bah non, faut que je... je suis je. C'est pas que moi je fatigué C'est pas que moi je fatigué. Je ne sais pas comment Je fatigué. Je fatigué. C'est depuis le matin, mademoiselle. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, maman. C'est maintenant que tu viens. Depuis, je vous appelle là. Ouais, Où ta sœur Mais je dis qu'elle est fatiguée, qu'elle se sent vraiment pas bien. Quoi? De <rire> lui montrer une nouvelle type de maladie. Que de yes. Franchement, je ne sais pas quoi faire de vous. Mais je tu commences déjà à tout m'énerver Quand c'est trop, c'est laid Tu exagères ma chérie, tu exagères Tu n'aimes pas ça, c'est ça le J'ai une chez dans ta tête ou quoi C'est la sorcellerie qui te monte dans la tête non? Hein? Ça c'est pour m'avoir parlé mal hier soir Tu penses que j'ai oublié? Hein? Tu penses que je suis ton égal? Et ça, c'est pour mentir Tu mens comme tu respires Je dis c'est quoi? C'est la maladie C'est la sorcellerie lève toi rapidement Passe comme ça Regarde ce que tu m'as fait faire il maintenant mouiller. Je dis, ma chérie, tu pars où Tu penses que tout le monde a envie de sentir cette haleine dégueulasse. Je dis, ne me nerve même pas. Avant que je ferme mes yeux, j'ouvre. Va te brosser. Mal élevé. Salade. Ah, pas maman. Tout sauf ça, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est pas ça. Tu si te vraiment que j'achète ma vie pas de mal, ça Mademoiselle, oui, parce que bonjour, bonjour papa, là. bonjour maman. Bon, je vous ai réunis ici parce que j'ai constaté que après la réunion de famille, il est important de faire la dévotion matinale parce qu'il y a un peu trop de sorcellerie qui se passe dans l'air. Et aussi, il faut qu'on renforce l'unité familiale. Vous comprenez? La seule manière qu'on puisse le faire, c'est par la prière. Moi, si c'était pour faire la prière, on pourrait faire ça le soir ou bien l'après-midi. On n'avait pas besoin de faire ça très tôt le matin. Je dis, ne me fais pas dire des choses que j'ose regretter. À ton âge, tu dors quoi 6 heures du matin? Pendant que tes amis sont en train d'étudier, d'essayer de se battre dans la vie, toi, tu veux aller dormir. Franchement, il faut revoir tes priorités parce qu'avec cette mentalité-là, ta vie sera vraiment... Bâche. On vous a trop dorlotté dans cette maison, mais ne t'inquiète même pas, les choses ici vont changer. Bon, bref, on n'a pas que ça à faire. Il faut qu'on commence l'adoration. Marie, donne-nous un chant. Un... Un... On n'a pas que ça à faire. Les oreilles puissaient même à quoi qu'on a devenu. La chance. Bisous. Donne-nous un chant. Um. La présence du Seigneur, et à tout le monde. Une moindre tentation vous attaque, frappe tout, de chance. Seigneur, tu vas m'excuser, hein? désolé. Bon, au oui, nom du Père, du Fils bien bien et bien du Saint-Esprit, Amen. Bon, maintenant que nous venons de terminer, voici comment la journée va se passer. Marie et moi, nous allons aller au supermarché. Est-ce que je peux venir aussi, s'il te plaît mmh, mmh. C'est ton tour de faire la visite. Moi, je dois aller rendre visite à des collègues de travail. Mijo, je t'ai pas oublié. Va me rapporter tes 5 minutes. Comme je dis à ta soeur, il faut apprendre à soigner ton écriture. Tu C'est sais quoi ça J'aime pas les ratures. Tu le connais déjà. Et que cela ne se répète plus. Tu comprends Oui, j'ai compris. Oui, qui Je ne suis pas ton égal. Oui, papa, j'ai compris. Chérie. Moi, il n'y a pas de faute d'orthographe. Hmm. Les actions parlent plus que les paroles. Bon, Marie, va t'apprêter parce que si je suis prête avant toi, je démarre la voiture et je m'en vais. Tu comprends, non? Franchement ça là, ça m'a vraiment surpris. Elle m'a eu des... De... Bon. Mais bon, on n'a pas eu l'occasion de parler <rire> de ce qui s'est passé hier. Causé de quoi? Du fait que tu m'as forcément accusé pour ne même pas dire condamné pour une faute que je n'ai même pas commise. Heureux ceux qui ont faim de justice seront rassasiés Pas besoin d'être dramatique, moi je pensais que tu avais tout dit. Je une fois, je toujours. Mais bon, hier, j'ai réalisé que tu n'as jamais été juda, donc euh, hum. s'il te plaît, parmi, on ne peut pas réveiller les plaies cicatrisées. Hum. Comme on parle de ce qui s'est passé hier, il faut m'expliquer ce qui s'est passé avec les parents d'Alexis pour que maman dise que ce sont des sorciers, des premiers, quand hum, c'est pas la séquème à faire, je crois. <rire> à couche vite, tu sais que si maman est prête avant moi, là, ça ne m'arrange pas de... Hum. Comme toi, si tu continues à me stresser, moi, je ne te raconte plus rien. Bon, tu te rappelles la fois où les parents s'est discuté à nos points finis, là? Mmh, mmh, mmh. C'est ça. C'est à cette période-là que Jean, la maman d'Alexis, a donné une plante. Jean, plante de paix. Ça va apporter la paix dans le foyer. Oh, je le vois voir. donc en fait la plante de paix. C'était en fait une plante c'est ça. Je vois vraiment que tu comprends. Oh. C'est ça. C'est bien. Ah, Maro, ça va. En fait, c'est juste mes mots de tête. là Ça recommence encore. Si tu veux, il hein, y a de les prendre chez les parents pas les prendre pardon toi tu me connais les médicaments là mm -hmm. c'est mon total tu a mangé d'abord je suis sûr que ça va passer donc euh, faut pas t'inquiéter mais j'ai dit, comment toi tu sais tout ça là contrairement à toi hein, quand il s'agit d'affirage là moi je suis toujours à jour Hi, y a manqué ça pour quoi oh, quand ça <rire> affirage toi tu es premier dans ça c'est même pas étonnant je dis, Mbara, si j'arrive dans la voiture, je ne te vois pas. Tu vas me sentir. Ah, il est là pour toi de partir. Ta mère t'appelle. Ah, bien sûr, le rapide. Bain, tu comprends, non? Bon, passe-moi ta paix rapidement, y'a poté. Je veux pas. Toi aussi, à ma tête. Et puis moi, je gagne quoi en retour? C'est pas mmh. drôle, faut faire vite. Mmh. Tu sais que si mon mère dans la voiture, ça ne m'arrange pas. Tu la connais déjà. Tiens. Tu... Mmh. Toi aussi, tu lances mal des Ça pas, été donné, tu parles pas mal. Tu compris Le chemin n'est pas te donné, c'est bon. Bon. A plus, je vais arranger ça dans la voiture. Oh, finalement, je suis sûr. Je vais rattraper mon sommeil perdu. Merci, Seigneur. Je bien. regardez comment la fille, s'y prend son temps. je mets le gps désolé maman je dis depuis là je t'attends c'est maintenant que tu viens tu t'es seulement habillé dans le noir ou quoi tu n'as pas vu les tâches moi j'ai pensé à ça mais le problème c'est que je voulais pas te mettre en retard c'est pour ça tu as la chance que je suis pressée je vais essayer de cacher avec mes cheveux mais ne tente pas ne t'avise même pas un petit peu le à côté de moi salade Psst. je mets le gps là rapidement pour qu'on puisse Hey maman, est-ce que je peux mettre ma chanson avant qu'on parte Est-ce que c'est une musique religieuse Non, c'est pas une chanson religieuse Mais la chanson est vraiment intéressante Je entendu. vous ai déjà toujours dit Quand vous rentrez dans une voiture ou bien dans le bus Il faut écouter les musiques religieuses Hein Tu sais pas que le démon il est parti, veut t'atteindre Tu ne sais pas que écouter les musiques religieuses C'est inviter les anges Qu'on peut te protéger tu, vois, tu veux écouter ta musique C'est la musique de quoi non Viens me tente même pas hein on va écouter la musique religieuse, c'est important. Il a Tu vois que tu as mis ta ceinture. j'espère que tu ne dors pas hein. non maman je ne dors pas de toute manière il faut faire sortir la viande chez du congélateur s'il te plaît on sera là dans une heure et demie dans le temps qu'on vienne au moins ça va décongeler un peu maman j'ai compris je vais faire sortir j'espère vraiment que tu ne dors pas et que tu as fini la vaisselle hein. non maman je dors pas d'accord et n'oublie vraiment pas de faire sortir la viande chez au congélateur s'il te plaît d'accord maman j'ai compris <t 'en> Viens d'acheter, la viens d'acheter. Bon, elle a dit une heure, je vais faire ça après Attends, je vais appeler Oh, Charlie aussi Charlie aussi, tu sais trop Moi, je vais appeler Kéf, celui sauvé au moins Des copains qui est nous en faire Eh, bébé ah, ah mon lapin doré, j'espère que tu as reçu le virement. J'ai reçu ton virement, merci beaucoup. Jean, je suis à la maison pendant une heure, donc si tu veux venir. Bien sûr que je le veux. Donne-moi quelques minutes, je serai à toi tout de suite. Ok, mais c'est juste pendant une heure. Donc, il faut que tu fasses chaque chat. J'arrive. Je les m'a m'apprêter. Mmh. Qu'il a réussi non, je oh, sais pas. Mmh, mmh. Ça ce qui rapide mmh. ah, Ça c'est ça la chose plus rapide que les tirs. Bon, on peut commencer. Hey KFC, tu vas manquer de. Pourquoi tu m'appelles toujours KFC C'est pour faire tout coup. N'est-ce pas ton nom, c'est Calistus François Couton C'est vrai, mais moi j'aime plus quand tu m'appelles bébé. C'est plus romantique. Ah ok, c'est un beau bébé. Oh, tu me fais rougir là-dedans. <rire> Ma mère et puis ma soeur sont de retour. Ii, ça va. Je dois te cacher rapidement. Bon. Tu me connais, moi je ne blague même pas avec le congocin. Le bocolat, il se moquait du coquille sans savoir qu'on devait attacher tout ce corps. Pignon es niais encore, ma Jean, cache-toi en bas de l'eau. Tu as vu mon ventre. Tu peux même pas arriver là-bas. On vous dit fais le sport, fais le sport pour payer du poids. Voici ça. Oh, Tu as la chance que tu payes bien. Tu me suis si, je ne t'aime même pas à la soirée. Le là, c'est le monde vient avec vous. Cachotte du roi, le tiroir! J'ai l'impression que je manque quelque chose. La viande hachée! Oh, oh! On ne dit pas, maman. Ok, maintenant je dois chercher les tigres. Non, je suis devant la maison. C'est bon, j'ai trouvé. Ah bon. C'est mignon comme j'ai eu. Ok. Je viens d'arriver à la maison. Attends, maman, je te rappelle. fais hein. une seconde. Et puis, je ne veux pas tout respirer. Donc, euh, je te cache. Cache-toi bien, je te dis, il ne faut pas trop faire sortir parce que c'est elle commence à venir, ça fait. C'est mmh. mmh. moi qui pensais entendre des voix. Tu viens, ma chérie. Tu dors, tu dors que quoi. Hein? Tu exagères. Hein? Non, c'est juste que j'ai un peu mal à la tête, je me sens pas bien. <coughs> les assiettes, tu les laisses à qui, ma chérie On oh, hein ne pas t'inquiéter, je vais les terminer. Donne-moi juste quelques minutes, le temps que oh, la migraine, s'abaisse un peu. Bon, si c'est grave, je vais les prendre dans ma mmh. chambre. Tu veux que j'apporte Non, maman, ça va. Si d'ici ce soir, ça ne passe pas là, je vais en prendre. <coughs> je suis que tu ne parlais pas à quelqu'un Parce que j'ai entendu des voix. Non, maman, il n'y a personne, c'est juste moi. Je chuchotais en fait. <coughs> Excuse-moi. Bon, j'ai vu que tu as fait sortir la viande de chez là. Donc je vais aller me laver, me changer et puis bon, on va préparer. Aussi, barre de ta sœur. Elle est en bas. Elle soulève le sac très lourd. Moi, j'ai même vu son message. On que je vais descendre de quelque chose. Et dès que vous revenez, <coughs> arrangez-moi cette chambre là rapidement. Et tu fais des assiettes. Allez-toi On a une terre. Ok, voici ce qui va se passer. Quand tu sors là, tu prends les escaliers. Parce que mon père ne prend jamais les escaliers. Donc, euh... Fais rapidement toi aussi. Tu okay, vas là, tu ton moustache. On m'en fout de ça. Sors. Ah, Vas-y, ça. Qui m'a oublié de prendre l'escalier les oh! Hé, hey! bébé, hey, tu sors pas ici. Je suis allée voir moi. 57 étages et là-bas là, je suis arrivée. Toi tu fais quoi ici Quelle coïncidence J'habite quelque pas ici là. J'habite oui, dans ce demi-jour, là. Tu me comprendre ça Et qu'est-ce qui se passe Moi je pense que si tu connaissais le calvaire que je vivais dans cette maison là, tu vas comprendre. Hum hum. Une Donc qu'est-ce qu'on va se voir la prochaine fois pour faire le de transfert des chaleurs <rire> Tu vois ce que je veux dire Mon oh, bébé toi aussi tu aimes trop ça. Attends il faut monter d'abord avant que ma mère se commence à crier dans mes oreilles. Et puis on va en reparler. Tu as compris Ok, j'ai compris. Bon, je m'en ai dit mon nous avons. Bébé, pourquoi oublier mon transfert, pardon? Oh, pas, non, vous n'êtes <coughs> <coughs> hein? oh, okay, pas, vous j'ai compris. Non, dis-moi, tu peux quoi? Qui m'a dit que tu prends l'escalier? Je n'aime pas ça, tu comprends? non? Je n'aime vraiment pas ça. Je te dis fais moi sortir la viande ah. de chien, voici ce que tu fais. Hein? Je te hein? Tu penses que tu es plus rusé que, ce que Hein? Les trucs que vous faites, mais nous on a fait ça quand on était enfant. Tu nous parles de quoi ça, tant qu'on arrive, Veux tu mets l'eau chaude, tu mets la viande de chien, tu penses oui. que ça va décongeler. Tu me prends pour qui non Je te demande une simple chose, fais moi sortir la viande de chez. mais non, tu n'arrives même pas à le faire. Mais quand c'est pour dormir, madame est champion, c'est ça non Et toi aussi Hein toi aussi, tu es là qui me fatigue au supermarché. Je dis, hein, je n'ai pas tué mon père. Je n'ai pas tué ma mère. Donc, ce n'est pas toi qui va venir me tuer dans ma maison. Tu comprends, non Tu comprends toi aussi, non Vous m'énervez très mal. Vraiment. Pour la famille, pendant que mise reçoit sa sentence, moi, je vais clôturer parce que c'est la fin de cette vidéo, la fin de l'épisode 7. Waouh, j'arrive pas à croire qu'on arrive à l'épisode 7. Donc, si vous voulez l'épisode, vous savez déjà quoi faire, commentez en bas d'info, quel team vous êtes, parce qu'en oh, ce moment-là, ça commence à trop chauffer. Vous êtes Mijo ou Maro Maman ou papa Mettez-moi les commentaires en bas d'info. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater chaque fois que je pose des vidéos. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Aidez-moi à arriver à 10 000 abonnés, c'est très important. Et mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu parce que ça me Donc, on va se retrouver Comme je vous l'ai dit depuis le matin, vous êtes dans mon collimateur Et c'était que le début. Attends que ton père revienne, Tu verras Vous voyez comment Ma chance. je